Fidèle téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission « Du désert à l'Oasis ». Rappelez-vous, depuis le début de l'année, nous avons commencé à parler de la transformation. Et la transformation, elle touche notre vie dans tous les domaines, à tous les niveaux de notre vie. Nous avons besoin de la transformation pour parvenir bien sûr à la vie en abondance. Alors, lorsque nous parlons de la transformation dans n'importe quel domaine de la vie, nous avons besoin d'être transformés à l'image de Christ. Ainsi, nous avons créé cet acronyme relié au terme « image » qui renvoie euh, « I » à l'inspiration. Nous avons parlé de l'inspiration, vous savez, plusieurs thèmes, il y a eu les sources d'inspiration, les types d'inspiration. Nous sommes même arrivés jusqu'au cas pratique et à la résurrection, la mort, le tombeau et la résurrection de Christ qui nous inspire. M renvoie à la multiplication, A renvoie à l'aide, G renvoie à la guérison et E renvoie à l'éducation. Alors nous commençons aujourd'hui avec la lettre M, la M qui renvoie à la multiplication. M renvoie ici à la multiplication. Je suis avec l'évangéliste Léonard Kisoangui. Évangéliste, bonjour. Bonjour Madame Jemima et je voudrais saisir cette occasion pour saluer nos téléspectateurs qui nous suivent nombreux à partir de Goshen aux États-Unis d'Amérique okay. et qui sont aussi en train de nous suivre, croyez-moi, maintenant à Luanda, en Angola, mais comme aussi... À Mukoso, dans les fins fonds de, de Bandundu profond. Oh. Et nous voulons bien les compter, nombreux parmi nous, mais aussi nous voulons les saluer et leur souhaiter tous les vœux les meilleurs dans leur famille. Mm -hmm. Merci beaucoup, Évangéliste. Merci à vous qui continuez à nous suivre, fidèles téléspectateurs. Alors, Évangéliste, pourquoi parler C'est une question sûrement que se posent nos téléspectateurs qui nous suivent. Pourquoi parler de la multiplication après avoir parlé de l'inspiration Merci beaucoup parce que nous voulons bien euh, que nos téléspectateurs puissent nous suivre dans ces cheminements et qu'ils comprennent, nous parlons du désert à l'oasis. Et pour arriver à l'oasis, il y a tout un voyage à effectuer et il y a tous ces ingrédients, comme mm -hmm. vous l'avez mentionné, et où nous avons besoin d'être inspirés. Exactement. Et alors, l'oasis d'inspiration, comme nous, nous, tu l'as aussi bien euh, revu, nous, nous indique des valeurs fondamentales, mais qui poussent à la transformation individuelle. Et donc, lorsque nous arrivons à, à la transformation individuelle profonde comme par l'inspiration par excellence que nous avons suivie avec la croix, la tombe et la résurrection de Jésus-Christ, quiconque passe par ces parcours se trouve finalement dans un oasis de paix, un oasis, de, euh, une oasis plutôt de reproduction, n'est-ce pas Donc, après que nous ayons mis cet accent sur la transformation individuelle, nous devrions nous poser la question, dans la tête de Dieu, quel est l'objectif qu'il poursuit en s'investissant tellement dans un individu que vous êtes Dieu a besoin de nous travailler comme de la sémence. Mm -hmm. Et donc, la présence du Saint-Esprit qui arrive à nous, qui nous donne la possibilité de mourir en nous, de faire mourir l'égoïsme qui était en nous et tous les sentiments, n'est-ce pas euh, d'égoïsme, si vous voulez bien, qui était à nous pour finalement devenir une sémence de la multiplication. Vous voyez, quand vous êtes passé par l'humiliation, vous êtes passé par l'abandon de soi et toutes tout ces, ces, ces autres choses, vous devenez une graine, une sémence entre les mains du Seigneur, et cette sémence devra être mise à terre, comme Jésus-Christ a été mis dans, dans, dans le tombeau, mm -hmm. et de, de, de ce tombeau, quand vous sortez comme une jeune plante, vous devenez simplement la source, n'est-ce pas, de la multiplication des vies abondantes dans la communauté. C'est comme la jeune plante, n'est-ce pas, j'ai regardé une jeune dame hier, un bébé, euh, fille, je la regardais, j'ai dit, regardez une plante des communautés de vies abondantes. Parce que dans cette petite fille, il y a des, des médecins, il y a des ingénieurs qui naîtront. Donc, une petite plante, mais elle meurt, la graine, elle meurt, mm -hmm. elle pourrit, et de cette pourriture, elle sort, pas pour disparaître, mais pour donner toute une forêt. Donc, la vie abondante qu'il y a en Jésus-Christ doit être enterrée en nous comme une bonne sémence, mm -hmm. puis après, elle doit donner les fruits, et les fruits, alors, qui vont être en abondance, des communautés de vie abondantes. C'est pourquoi Jean 12, le verset 24, n'est-ce pas, pour parler de cette oasis de multiplication, « En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est, qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. » C'est comme la plante là, seule, il n'y aura pas de forêt. « Mais si il meurt, il portera beaucoup de fruits. » Et des fruits Finalement, nous arriverons à des plantes et des plantes qui donneront la forêt. Jean 15, verset 13, il dit, il n'y a, a pas plus d'amour que de donner sa vie pour ses amis. Mm -hmm. Donc la vie que tu as individuellement, la transformation que tu auras, n'est-ce pas, acceptée sur toi, mm -hmm. cette transformation a comme soubassement les valeurs in intrinsèques que tu as en toi, mais comme destination, la transformation de la communauté autour de toi. D'où les buts, n'est-ce pas, des renouvellements, des réveils, des restaurations, des rédemptions, des régénérations que nous avons en Christ individuellement pour que cela puisse servir à la communauté, à la communauté. de vie abondante. Merci et... Une, une autre question pour encore euh, recontextualiser le terme multiplication. De quelle multiplication nous parlons ici Lorsqu'il s'agit euh, de, de ma vie, de la vie de ceux qui nous suivent, on doit admettre que nous ne, serons, nous ne sommes pas des plantes, nous ne pouvons pas être sémés. <rire> et vrai. puis donner des forêts. Vous dites vrai, vous dites vrai. C'est juste pour parler, n'est-ce pas, comme sous forme de métaphores Exactement. -ce pas ces images, ces métaphores explique où se réfère à la vie que Dieu a mis en toi, à la vie que Dieu a mis dans moi. Cette vie est là pour être une sémence. Déjà, dans Genèse au chapitre 1, verset 22, nous lisons, Dieu les bénit, n'est-ce pas, à la création, quand il a tout fini de créer, il dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais quand arrive à la création de l'espèce rare, l'espèce à la ressemblance, quand nous parlons de l'image, de Dieu lui-même, il dit, « Soyez féconds, mm -hmm. multipliez et remplissez les eaux mm -hmm. de mer et que les oiseaux, euh, oiseaux multiplient sur la terre. » Dans Genèse chapitre 5, versets 1 à 2, il est aussi dit « Voici le livre de la postérité d'Adam. La postérité d'Adam, Adam ne s'est pas arrêté là. Il a dû se multiplier, n'est-ce pas? Et lorsque Dieu créa l'homme, il les fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit, il les appela du nom d'homme. Vous voyez? Lorsqu'ils furent créés. Donc mm -hmm. c'est très bien de, de replacer aussi ces contextes-là. Il y a l'homme, pluriel, mais c est, c est, cet homme pluriel est mâle et, et femelle, femelle exact. avec l'objectif de se multiplier. Dieu voulait déjà, à travers la création, que l'homme multiplie l'espèce de laquelle il a l'image. Mm -hmm. Toi et moi, nous avons l'image de Dieu en nous. C'est pour ça que nous sommes différents des animaux. Je suis content d'être homme et de ne pas être animal, de ne moi pas aussi. être cochon, de ne pas être une banane ou... Euh, il manque, une manque parce que je que suis qu à mange. la ressemblance mm. de Dieu donc même... déjà à la ressemblance de Dieu il y a une sémence à moi qui doit se multiplier pour multiplier l'espèce de Dieu et elle est dans le veine cette sémence là est dans le veine de la transformation parce que nous parlons de la transformation pour, vers la vie abondante elle est donc une sémence à nous la multiplication dont Dieu parle c'est que ce qu'il a mis en nous, son esprit, son image, son amour doit être multiplié dans la communauté. C'est vraiment sur ça que j'aimerais revenir. La multiplication dont Dieu parle, c'est de ce qu'il a mis en nous. La vision, l'amour, les valeurs, les principes. C'est cela que nous devons multiplier. Ce n'est pas nécessairement la, la procréation, je euh, comment dire, liée. Euh, lié à, à l'enfant en fait, ce n'est pas nécessairement lié à cela parce que mm -hmm. ça peut aussi être compris dans ce sens. Mais cette, cette, cette, ce cette est précision en fait. est importante parce que le garçon qui est là, il mm -hmm. ne peut pas dire, tu vois, moi je ne peux pas encore me multiplier parce que je n'ai pas encore eu de femmes. Non. Mm -hmm. et, et, et la femme là qui est là dit, non, tu vois, moi je ne suis qu'une petite fille. Je il n'est pas question ici seulement de la multiplication de la race par la naissance d'autres personnes qui mm -hmm. naîtraient mm -hmm. de, de l'union des hommes et femmes. Mais il est vraiment ça. question de la multiplication de la vie parce que tout un chacun d'entre nous élève. « J'ai une, mm -hmm. une, euh, euh, euh, une vie, une vie abondante à moi. Je, je suis fille, mais j'ai une vie, une vie abondante à moi. Je suis juste célibataire, mais j'ai une vie, une vie abondante à moi. » Et C'est ce pourquoi nous avons vu dans l'inspiration, il y a tellement de dimensions de notre vie qui sont des sémences de Dieu pour la vie abondante dans la communauté. Mais il s'agit donc de la multiplication des vies, n'est-ce pas, et des communautés de vie abondantes. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, un professeur qui se comporte bien à l'université, il est une sémence. Parce que ses étudiants vont se retrouver comme... Il y a des étudiants, tu les vois, ils parlent comme son professeur-là. Et les gens peuvent dire, ça c'est vraiment une copie conforme de son professeur. Et j'ai regardé un fils dans l'église chez nous, et qui fait exactement ce que son papa fait ou faisait. Je dis mais regarde, ce papa-là, il est en train de disparaître, mais il s'est multiplié dans, son, dans fils. son fils. Pas nécessairement par la photo de l'enfant de, de, de qui ressemble à son papa, mais par les caractères, par les actes, par les valeurs intrinsèques mm -hmm. qu'il y a dans cet enfant, mm -hmm. mais qui se multiplie. Vous voyez, donc, des communautés de vies abondantes, et c'est vers ça, que nous voulons bien nous multiplier pour que les valeurs de Dieu qui sont à nous se multiplient dans les communautés et nous fassions l'écosystème des valeurs. Magnifique. Je reviens sur le euh, terme que vous employez à la fin. Vous parlez de la multiplication des vies et multiplication des communautés de vie abondante. Alors, que doit-on comprendre par euh, les communautés de vie abondante? Très bien. L'oasis de multiplication vise finalement pas des individus. Parce que l'individu qui aura été, comme nous l'avons dit, inspiré par le Seigneur, qui se, qui se trouvera bouillonnant au-dedans de lui-même, aimerait passer ses valeurs à d'autres personnes. Et donc des communautés de vies abondantes, il n'est pas ici question des communautés des frères de ceci, ou des communautés des sœurs de cela, okay, ou des okay. communautés des, des ressortissants d'eux. Non, il n'est pas vraiment question de ça. Car... Dieu veut une communauté dans laquelle les uns et les autres sont transformés à l'image de Christ et reflètent cette image-là. Quelqu'un même me disait, le fait de passer un sourire à quelqu'un qui était toute la matinée crispé et qui arrive à sourire, dit oh, « je, je lui ai arraché un sourire ». Mais celle-ci veut dire qu'il y a une, une transformation Exactement. qui a été transférée mm -hmm. Et cette personne qui est contente, qui a rendu l'autre personne contente, mm -hmm. forme une communauté de personnes heureuses. Oui. Oui. Donc, des communautés de vies abondantes, c'est des communautés de personnes qui vivent une vie partagée, les uns avec les autres. Une communauté de gens qui ont les sentiments partagés. Ils ont une unité de sentiments et d'émotions. Et, et ça, c'est donc de, de, de cette façon-là, d'une manière pragmatique, que nous allons vivre ce que j'annonçais tout à l'heure, l'écosystème des transformations. Wow. L'écosystème des transformations veut dire la petite famille dans laquelle tu es né. Ton père, ta mère, tes frères et sœurs, vous constituez une communauté. Exact. Et cette communauté dans les quartiers, les gens voient, ils sont inspirés par la joie que vous, vous, vous, vous inspirez. Vous et et ils, ils commencent à vivre cette joie-là comme vous. Voyez, Ils deviennent une autre communauté de vie abondante. abondante. Et, et, et votre famille et l'autre famille qui constitue des communautés de vie abondante, reflètent une lumière dans les quartiers. Jésus ne disait-il pas dans Matthieu 5, le verset 13. Vous êtes les sels de la terre. Et vous êtes la lumière du monde. Et donc, des communautés de vies abondantes, c'est des communautés qui inspirent la joie, qui inspirent l'harmonie. Et à ce moment-là, on fait l'écosystème de transformation parce que nous allons affecter la, trans la transformation et nous allons infecter cette transformation dans les autres. Et après, vous verrez que nous allons a embraser toute une communauté. Et là, vous avez des gens qui ont la joie. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, disons dans, dans l'Ancien temps vous voyez dans les livres des actes, chapitre 2, au verset 44, « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. » Vous voyez, là, c'est ça, ça l'inspiration même qui nous amène à cette oasis de multiplication, c'est-à-dire multiplier, la vie abondante et que personne ne vive comme manquant de tout alors que les autres jouissant de tout. tout. <rire> Malheureusement. Malheureusement. Alors, quelles sont donc euh, les sémences de l'oasis euh, multiplication Sémence, encore, c'est dans le, dans, dans le sens métaphorique dont, dont, dont nous avons parlé au début de l'émission. Très bien. Vous voyez, déjà, individuellement, vous êtes une sémence. Mm -hmm. Et vous-même, c'est-à-dire, vous êtes entre les mains de Dieu L'outil, l'instrument que Dieu utilise pour amener la transformation dans la communauté. Et donc la première chose que Dieu veut nous donner à nous qui sommes, n'est-ce pas, des agents catalyseurs de la transformation dans la communauté pour faire des communautés de vie abondante, un, c'est l'unité. Okay. Et cette unité, un, un aspect de cette unité, c'est que Paul nous recommande dans Philippiens chapitre 2 au verset 5. Il dit... Soyez, ayez en vous le même sentiment que ceux qui étaient en Jésus-Christ. Jésus. Donc ça c'est déjà un facteur, si vous voulez bien, une sémence, cette image-là métaphorique, mm -hmm. qui de à une la capacité, un potentiel, n'est-ce pas, qui existe pour que nous ayons les écosystèmes de transformation. De transformation. Deuxièmement, et vous avez la grâce. C'est une, une sémence merveilleuse, la grâce. C'est-à-dire cette capacité d'étendre de, de, de la bonté, d'étendre la miséricorde, d'étendre les sentiments partageant le même souffrance les uns avec les autres, et même se donnant de l'espace et de la considération. C'est une grande sémence, n'est-ce pas, de la multiplication des communautés de vie abondante. Parce que la grâce... Nous, nous aurons peut-être dans les émissions qui suivent l'occasion d'abonder un tout petit peu sur la grâce, yeah, parce qu'il y, y a la grâce générale. Il y a la grâce générale que Christ nous donne dans Luc chapitre 4, presque verset 18, quand il dit ⁇ L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer yeah. une année de, de grâce. grâce. Mm -hmm. Ça, c'est la grâce générale. ⁇ Et cette, cette grâce générale, c'est une graine, c'est une sémence que tous ceux qui sont transformés... Euh, porte à nous pour favoriser, n'est-ce pas, la multiplication, la multiplication des communautés, des vies abondantes. Mais bien plus que ça, il y a la grâce pour le salut. Ephésiens 2, 8 à 9, nous, nous avons le salut par la grâce. Donc évidemment, l'élément grâce dit que nous ne payons pas un prix pour être sauvés. Mais c'est vraiment un cadeau que Dieu nous donne. Et cet élément, si nous intériorisons ça, et nous mettons ça en application dans notre famille, nous verrons qu'il y a des gens qui vont vivre une vie heureuse, parce qu'ils vont commettre des fautes et ils vont trouver le salut, non pas parce qu'ils doivent payer les, les prix de 50 francs ou 20 francs, mais la grâce du salut. Donc un élément grâce avec plusieurs dimensions, nous pourrons y revenir. Donc après cet élément qui est l'économie de la grâce, vous avez cet élément aussi de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel devient une semence par excellence ou une graine par excellence sur laquelle la multiplication des communautés, des vies abondantes devient possible. 1 Pierre, chapitre 4, verset 8, vous voyez qu'il est dit là, « Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent. » Un amour fervent, pas un amour par intérêt. Pas un amour, bon, tu me donnes ceci, moi je te donne cela. Exactement. Mais un amour vraiment qui donne. Et quelqu'un d'autre m'a donné un exemple d'amour simple mais profond. Il se promenait sur la route, il voit un, un jeune homme avec un sac à dos, le, la, la, la tirette de, de son sac à dos ouverte, les, les documents tombent. Uh -huh. Mais un papa plus âgé que cet enfant s'accroupit, ramasse et donne. Et cet enfant-là est parti cette journée-là avec une joie que personne oui, ne pouvait lui ôter. Exactement. Parce qu'il venait de recevoir un acte. D'amour. Un acte d'amour. Mais condition. le papa lui-même dit qu'il a reçu un acte d'amour. Je lui dis, mais qu qu'est-ce qu que tu as dit? Le moment où cet enfant lui a dit, papa, merci. Oh. Que quelqu'un me dise merci pour un geste aussi simple que j'ai commis, cela démontre l'amour fervent, l'amour incommensurable que nous recevons de Jésus-Christ. Si nous multiplions cet amour parmi nous, nous avons la potentialité de créer des communautés de vies abondantes autour de nous. L'oasis de multiplication, c'est aussi, tu me posais la question de semences la graine du pardon. Mm -hmm. Le pardon, en fait, se trouve dans les deux grands cadeaux que Jésus-Christ nous a donnés dès la sortie de son tombeau. Okay. Le premier cadeau, le pardon. Et ces cadeaux, nous avons le devoir de multiplier autour de nous. Et il y a des gens qui, qui m'étonnent, il est en faute vous lui parlez, il dit, bon, bon, si je dois demander pardon, moi je demande pardon, hein, à la légère comme ça. Pourtant, il se donne... Si tu trouves que j'ai mal fait, pardon. Hein, si, bon, si tu trouves que j'ai mal fait. <rire> hein. Mais le Seigneur nous a vus, il, il a connu tous nos devoirs. C'est pourquoi il a fait une poubelle, comme nous le disions dans la première émission, et de cette poubelle de toutes nos ordures, il les a jetées dans la tombe et il nous a donné les pardons. Et nous sommes donc supposés Multiplier, développer ces pardons dans notre vie, et je crois que c'est de cela que nous allons encore approfondir dans cette émission les jours qui viennent. Merci évangéliste pour ces éléments sur la multiplication. Comme nous l'avons dit, fidèles téléspectateurs, la multiplication ici ne renvoie pas seulement à la, à la procréation, mais à la multiplication de toutes les valeurs, tous ces principes que Dieu a mis en nous, lorsqu'il nous a créés lorsque, et que nous découvrons bien sûr quand nous, nous, nous sommes transformés à l'image de Christ, quand nous vivons en Jésus-Christ. Alors, merci à vous évangélistes, merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Je vais demander à l'évangéliste de clôturer par la prière. Priez pour nous, priez. priez pour ceux qui nous suivent, afin que Dieu nous accorde la grâce de multiplier toutes ces valeurs, tous ces dons, tous ces talents qu'il a mis en nous, bien sûr en appliquant les principes de l'amour inconditionnel, le pardon et tout ce dont nous. Nous prions. Père, aide-nous. Dans cette émission, l'Oasis de la multiplication, que nous saisissions l'opportunité de multiplier les valeurs que tu as placées dans nos vies et que nos vies puissent se multiplier comme tu as bien multiplié ta propre vie venant jusqu'à nous. Nous qui te suivons, nous voulons encore apprendre, Seigneur. Donne-nous la soif et la faim de te suivre et d'apprendre comment nous multiplier afin de multiplier des communautés, des vies abondantes, autour de nous, des communautés de réconciliation autour de nous. Tout ceci, nous avons ainsi prié en nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci papa, merci fidèles téléspectateurs. Nous continuerons dans les prochaines émissions avec ce grand thème de la, multi de la multiplication. Si vous avez des questions, contributions, remarques, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran ou rajouter des commentaires sur notre chaîne YouTube, African Enterprise DRC. D'ici, nous vous disons bonne suite de programmes sur bio en télévision et que Dieu vous bénisse abondamment.